Quand quel niveau fait mon jubilé, on a le mot des pas pour des verrouiller les couilles. Dans un truc banane oh dans un Yogo Yaga, dans des manades les blues dans un truc banal. Truc d'un c'est le truc d'un coup. Quand quel niveau fait mon jubilé, on a le mot des pas pour des verrouiller les couilles. Dans un truc banane oh dans un Yogo Yaga, dans des manades les blues dans un truc banal. C'est le tchoukou d'un coup. le tchoukou d'un Nous on connaît les voix comme pour moi. Dans T'as yougou têtes que les bêtes que les champoupous. Les, champoupous. les douloureux, à nos, les gays. À part parler, vous pouvez faire quoi rien. Tu n'as rien, rien de bomber. Bombay. Non, c'est pas encore, d'inventé d'inventer. le, le monopole. Si tu n'as qu'à l'une, tu vas tomber. Tombe, tombe, tombe, tombe. Allez, tombe. sur le Batman. Grand quel niveau, fais mon jubilé. On a le mot de Batman. Déverrouillé de Dans Dans C'est le choco C'est le C'est le C'est le C'est le C'est le C'est le C'est le quel niveau fait jubilé On a le mot de part. De verrouiller les cuisses Dans un choukou banane Oh, dans un yougou yaga Demande à Ganyblou Dans un choukou banane Choukou d'un coup C'est le choukou d'un coup C'est le choukou d'un coup C'est le choukou d'un coup Nous on connaît les voix comme pour Dans un yougou yaga T'as les bêtes qui les champoubou Et nous nous regardons les gays A part parler, vous pouvez faire quoi Tu n'as rien, rien de bombé Non c'est pas encore, rien d'inventé le ball, oui, si le tu n'as qu'à l'île, tu vas tomber. tomber, tomber, tomber, tomber. Alice dans le bat, quand quel niveau fait mon jubilé. jubilé? On a le mot de passe pour déverrouiller les cuisses. Dans un tuco banane, oh, dans un Yaga demande à Ganyblou, dans un tuco banane. C'est le d'un coup, c'est le tuco d'un c'est le tuco d'un c'est le tuco d'un c'est le tuco d'un coup, quand quel niveau fait mon jubilé? On a le mot de passe pour le la choco oh yaga the man blue la la choco banane choco donc seul on a le mot e -le, le, le, le, le pas pour déverrouiller le coussin la la choco the man of the blue la la on a le mot le pour déverrouiller les oh yaga c'est le choco Quand quel niveau fait moi jubiler on a le mot de passe pour déverrouiller les cuisses là la choco oh là c'est yaga de manala blue c'est le choco Quand quel niveau fait moi jubiler on a le mot de pape pour déverrouiller le C'est le niveau jubilé On a le mot de passe pour verrouiller C'est le niveau on a le mot de pape pour déverrouiller les coussins. Oh, Daza a Oh, Demande à Ganiblu, demande à Ganiblu, demande à Ganiblu, le à Ganiblu, demande à Ganiblu, quel niveau fait mon jubilé? On a à mot de passe pour demande à Ganiblu, demande à Ganiblu, demande on a le mot de pape pour déverrouiller le cuisson. La lettre coup banane. Oh, dans un yogoyada. Demande à gagner blou. banan. un yogoyada. C'est le tchoukou d'un Quand quel niveau fait moi un jubilège? On a le mot de pape pour déverrouiller le cuisson. La lettre coup banane. Oh, dans un yogoyada. Demande à gagner blou. Dans banan. tchoukou banane. C'est le tchoukou d'un Quand quel niveau fait moi un jubilège? On a le mot les pas mmh. pour déverrouiller les coussins. Oh, Daza Oh On a le mot demande à Gani Blue. On demande à Gani Blue. On Le à Gani Blue. On demande à Quand On à On demande à On le Gani Blue. Blue. On a le mot de passe pour déverrouiller le cuisson. La lettre au banane. Yeah, boy, boy, boy. Oh, dans un yogoyada. Demande à gagner blou. Dans un yogoyada. C'est le tchiko d'un Quand quel niveau fait-moi un jubilé On a le mot de passe pour déverrouiller le cuisson. La lettre au banane. Oh, dans un yogoyada. Demande à gagner blou. Dans un yogoyada. C'est le tchiko d'un Quand quel niveau fait-moi un jubilé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 on a Oh, I got my head out this sunroof I'm blasting my favorite tunes. I